Ah. Tu veux quoi Je veux quoi, Thomas Non, sors-nous hein? ah, Pourquoi tu me questionnes comme ça Non, tu tu m'appelles, tu m'appelles pas venir pourquoi Attends, pour venir, il faut que je t'appelle, Thomas Non, tu m'appelles, non Je ne ah. t'entendais pas ah. Je me suis derrière là, je suis derrière là Oui, tu veux quoi alors Tu sais que j'ai problème, des problèmes, non ça fait comme ça deux jours que moi je me suis pas lavé. Donc je suis venue chez toi comme ça pour que tu me donnes là. Ma maison c'est la piscine maman. Et si c'est ce que, ce que j'ai dit. Mais tu veux quoi alors Tu es venu te laver, il n'y a même pas d'eau d'abord. L'eau, on a coupé l'eau. Oui, mais même les réserves. Les réserves, il n'y a plus rien. Est... Moi-même je me suis même pas encore lavé. <rire> mais s'il te plaît, non. Pourquoi Va... tu es devenu dur avec moi Je veux ça? un autre endroit où tu vas te laver. Je peux pas rentrer. Ok, comme tu veux trop, tu, comme je tu veux trop insister, aujourd'hui là c'est pas ton tour, je suis avec une autre fille là. Je vais vais t'appeler. Attends, ah, tu avais une autre fille. Oui, oh, aujourd'hui c'est pas ton tour, c'est son tour. t'appeler. Là, tu chute, il t'appelle. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Donc, pose ta main sur toute ma vie. Je vis la misère. Ça continue ici. Je pense pas que je vais m'en sortir. Ja. Est okay. Ah, j'ai! C'est comment? Tu m'as mis 5 minutes pour ça. J'ai quelque chose à te faire. Je suis en retard. Je sais que tu as en 5 minutes seulement. Mais moi, ça ne va pas prendre le temps. Ça ne va pas prendre le temps. Puis, ma fille, je voulais te demander que tu me fasses un prêt de 100 000. J'ai mon fils qui prépare la licence et on va le chasser après-demain. Donc C'est pour ça qu'elle te demandait d'attendre 5 minutes, s'il te plaît. <rire> Ma, tu cotises dire 000 francs et tu veux un prêt de 100 000. Oh mais regarde, 28 000. et te donne 100 000, tu vas cotiser comment? Tu veux cotiser chaque jour. Non, mille. tu ne peux pas. 100 000. Tu dis bien, tu ne peux pas. Ma fille ne peut pas. Et tout ce qu'elle peut faire pour toi, elle ne connaît que 30 000. Je juge. Je te pas, c'est 30 000 que je peux te donner. Pardon ma fille, monte même <rire> à 50 000, <canne> pardon. <rire> Moi je ne peux pas. Vois tout ce qu'il peut faire pour toi. Parce que si même, même les 30 000 je suis en jeu. Je ne sais même pas si tu vas cotiser ça. Pardon, on monte à 50 000. Maman, je ne peux pas arriver, pardon. Vois tout ce qu'il peut faire pour toi. Demain c'est ma maman. -même. Soyez 10 minutes pour Chérie, bon, tu vois, j'ai dû interrompre mon travail pour qu'on se rende compte parce que je vous ai dit quelque chose de très important qui vient du fond de mon cœur. Tu sais, je t'aime beaucoup. Et. Et j'ai pensé que. faut que je te demande ta main. T'es sérieux là? Ah! Maman! Attends un peu, j'ai chaud. Attends, est-ce est que tu peux te répéter, mon amour? Et oui, je vais t'épouser. Alors. Il faudrait que tu me dises, je ne veux pas dire les conditions, mais il faut que tu me dises ce qu'il faut faire pour demander ta main auprès de tes parents. À, attends chérie, j'ai suivi un mot là tout à l'heure. Tu veux faire quoi? Tu veux que tu sois ma femme. Aïe, aïe, aïe, hey, mon dieu! Merde. Hey. Maman, attends, pardon, pince au moins un peu. On dirait que je suis en train de rêver. Tu Et... ne rêves pas? Je veux faire de toi ma femme. C'est vrai, tu maman. es mon épouse, je veux t'épouser. Hey, maman, Dieu n'oublie personne. J'ai une belle soeur là, maman. Elle m'avait insulté mon père. Insulté, insulté. Donc moi aussi, Dieu, Dieu pouvait encore penser à moi. Je suis là, je t'aime et je vais t'épouser. Mais oui, moi aussi, je t'aime. Comment je suis toute tremblante. Allez. Voilà. Allez, Après toutes ces injures que j'ai reçues des gens, c'est pas ça qui compte. Tout ce qui compte, c'est que je t'aime et que j'ai envie de faire de toi mon épouse. C'est simple. Allez. On dit, qu quand tu n'es pas encore mort, vraiment ne désespère pas. Tout à fait. Merci, mon amour. Tu est fini. Je c'est Maman regarde Elle dit va tu me tuer aujourd'hui, regarde la vidéo là ici, Elle danse, mais sa danse me fascine, regarde. C'est bien non. Regarde, non maman. Oh, te balais, mais t'es tu train pas parler avec un bronze. TikTok, c'est quoi J'ai renvoyé ta soeur à Bonaccuse à cause de TikTok. Je veux le faire aussi pour toi. Pour TikTok, là. C'est ça qui te nourrit. Je te à ma chérie, si ta mère te demande de te débarrasser, il faut le faire, c'est tout. Mais Quelle histoire du téléphone, ça? Jusqu'à elle j'ai aussi parler, qu'est-ce que tu en sais sur les réseaux sociaux? Je suis connecté 24 heures sur 24, tu connais le téléphone que j'ai? Je dois être sur toutes les plateformes, au courant de tout pour informer ma mère qui n'est pas connectée tous les jours. Elle dit aussi parler, TikTok c'est mon domaine. Arrête-moi les dates là! C'est quoi? Pourquoi tu es bête comme ça là? T'es incroyable, TikTok! TikTok, c'est quoi? Tu m'as fait trois dossiers à Choco. Bonjour. Comment allez-vous ici? Très bien. Est-ce que je peux avoir une tasse de café? Bien oui, sûr.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 Tous se dans la vie Tous a promisor, tous a fait